On va démarrer cette, cet après-midi par donc, une, une première présentation. C'est Ludivine Brunes qui va nous, nous parler de la relation des, des, des jeunes adultes trans avec la pratique sportive en, en loisir. Voilà, elle fait partie du laboratoire VIPS2. Elle est là aujourd'hui. Ludivine, si tu veux bien venir Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, je m'appelle Edine Brunesse et je suis doctorante en troisième année. Où ma thèse, du coup, c'est sur la relation des jeunes adultes trans et la pratique sportive de loisirs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la question de l'égalité scientifique dans le traitement des athlètes transféminines, dans les articles que j'ai pu trouver. Donc, Je vais vous proposer d'abord une... Si ça fonctionne... Fait... Une proposition, euh, je vais d'abord vous dessiner quelques termes pour qu'on ce soit plus facile dans la communication. Ensuite, je vous proposerai euh, l'actualité de la transidentité dans la sphère sportive. Et ensuite, le traitement scientifique euh, des femmes trans sportives euh, dans les articles. Donc, Dans un premier temps, euh, tout ce qui va être autour du mot « queer », ce sera ici aujourd'hui l'ensemble des identités de genre et d'orientation sexuelle qui se vivent en dehors de la cisidentité et ou de l'hétérosexualité. Cisidentité, ça va être le contraire de transidentité, ça va être le fait de s'identifier au genre qui nous a été assigné à la naissance. Si aujourd'hui, vous vous identifiez en tant que femme et qu'à la naissance, on vous a dit que vous étiez une femme, alors vous êtes cisgenre ou cis. Si c'est contra... si le contraire, si par exemple à la naissance on vous a dit que vous étiez une femme et qu'aujourd'hui vous vous identifiez comme un homme, vous serez transgenre, trans, comme vous le souhaitez. Non-binaire, ça va être tout ce qui va être entre euh, l'identité masculine et l'identité féminine ou totalement en dehors. Si on imagine le spectre de l'identité en termes de ligne, c'est-à-dire ici les hommes et ici les femmes, non-binaire, ça va être tout ce qui se trouve euh, entre, c'est-à-dire pas totalement homme mais quand même beaucoup plus proche ou alors totalement en dehors, toutes les personnes gender fluide, à genre, etc. Euh, actuellement, les athlètes trans, euh, ce n'est pas nouveau dans, dans la, la sphère euh, médiatique, etc., parce que qu'ils ont été autorisés à participer aux, aux compétitions dès 2003, avec le consensus de, de Stockholm qui par contre euh, mettait un point d'honneur à ce que les personnes aient subi une, une opération de réassignation sexuelle. C'est-à-dire qu'une euh, femme trans devait avoir fait une vaginoplastie, donc avoir remplacé ses, son appareil génital masculin par un appareil génital féminin, et inversement pour les hommes. À partir de 2015, il y a une modification de ces règlements. Et pour les hommes trans, aucune obligation n'a été remise à niveau. Par contre, pour les femmes trans, il y a une obligation qu'elles soient en dessous de 10 nanomoles de litre, euh, par litre de sang de testostérone. Actuellement, il y a des personnes qui sont contre le fait que les femmes trans puissent participer aux compétitions dans, et mettre en avant la notion d'équité euh, par rapport aux femmes cisgenres si qui, elles, n'auront pas de testostérone, qui, pour rappel, est une hormone qui facilite tout ce qui est euh, la, le développement musculaire, les, la force, la puissance, l'endurance, etc. Et il y a des personnes qui sont, elles, pour la présence des femmes trans dans les compétitions sportives et qui militent pour euh, une participation sans restriction ni discrimination de tous, parce que encore euh, Aujourd'hui, on peut le voir que du coup, il y a une différence entre euh, le droit de participation des hommes trans et des femmes trans aux compétitions internationales. Actuellement, euh, les. Ah. Euh, non, et oui, il y a des disciplines non genrées, comme euh, l'ultimate, euh, le quidditch, euh, etc. Oui, le Quidditch-Moldu Harry Potter. <rire> pour petite parenthèse, le Quidditch-Moldu, une équipe peut être totalement non-mixte au point de vue biologique, mais elle doit être obligatoirement mixte au niveau de l'identité de genre. Donc, ça ne peut être biologiquement qu'une équipe de femmes tant qu'il y a une personne qui s'identifie autre que femme. Pour la petite parenthèse, du coup, pour en revenir... Le 2020, ça montre un tournant avec les JO de Tokyo qui, avec le COVID, se sont déroulés en 2021 dans la, le, la relation du couple sport et transidentité. On aura Laura dubar qui est la première euh, femme trans à participer aux Jeux olympiques dans, en haltérophilie pour la nouvelle zélande On a euh, Chelsea Wolfe, une Américaine pour le BMX. Queen, qui est euh, footballeur et footballeuse non-binaire pour le Canada et qui a été sélectionné dans l'équipe féminine. Chris Moisier, qui n'a pas pu euh, participer au triathlon euh, aux JO, puisqu'il a été blessé, mais qui avait été qualifié au moment euh, des compétitions euh, américaines. Et enfin, Alana Smith, qui a fait son coming out en tant que non-binaire et qui est skater-skateuse euh, américaine. Donc, on peut voir qu'avec les JO de Tokyo, il y a une réelle euh, révolution en termes de l'ouverture aux personnes, aux sportifs et sportives LGBTQI+, euh, pour, une, euh, pour Autosport, qui donc, le, un média euh, LGBT a pu mettre en place, en, en avant qu'il y avait eu 182, il me semble, athlètes euh, LGBTQI+, dont une dizaine qui étaient ouvertement transgenres ou qui se sont outés pendant les JO, à titre de comparaison euh, aux JO de 2016 de Rio, ils étaient moins de 100. Euh, du coup, si le monde sportif s'intéresse de manière inégalitaire aux athlètes trans, les sciences, on peut voir qu'elles ne sont pas en reste. Euh, J'ai pour prouver ça que réaliser une revue de littérature qui consistait à m'appuyer sur cinq moteurs de recherche euh, scientifiques en cherchant des articles qui répondaient aux notions de sport et transidentité, avec des déclinaisons comme physical activity ou transgender. Pour pouvoir sélectionner les articles qui allaient répondre à ce que je voulais démontrer, j'ai exclu tous les articles dont le point de vue était extérieur, par exemple, qu'est-ce que ça fait d'entraîner un athlète trans. Ensuite, il devait y avoir la mention directe, de, de thèmes dans le titre, si elle n'y était pas, il fallait qu'il euh, y ait le deuxième thème qui apparaisse au moins quatre fois dans l'article. Ça permettait d'évacuer tout ce qui était euh, les articles qui abordaient la population LGBTQI+, mais qui avaient interviewé ou fait des entretiens avec un, une ou deux personnes trans et qui étaient dans les statistiques, mais qui ne présentaient pas de manière réelle euh, les problématiques qui peuvent toucher les personnes trans dans le sport. Au final, ce tri m'a permis de passer de plus de 2000 articles à 48 articles qui répondaient à l'ensemble de mes critères. Avec cette revue littérature, on peut ainsi voir que 39 des articles s'intéressent de manière globale aux athlètes trans, donc que ce soit les hommes ou les femmes, 26 à la communauté LGBTQI+, en général, donc à la fois les personnes gays, les personnes lesbiennes, les personnes bi ou les personnes trans et 23% uniquement aux femmes trans. À titre de comparaison, les hommes trans, ça représente 3% de cette revue de littérature. Et pour, en termes de niveau sportif, le sport d'élite représente 45% de, de ces 48 articles. 32% des articles ne mentionnaient pas un niveau sportif spécifique, et 23% s'intéressaient au sport scolaire et universitaire. Quand on mélange ces différents critères et qu'on euh, s'intéresse uniquement à la place des femmes dans ces différents euh, thèmes, on peut voir que 40, 85 des articles abordent les femmes trans au travers des hormones et, euh, ou de la physiologie, c'est-à-dire qu'ils vont aborder euh, la problématique de la testostérone en prédominance. Ces 80, dans ces 82%, 54% ajoutent euh, la comparaison avec les athlètes euh, cisgenres, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une équité, est-ce qu'il y a une réelle différence entre euh, les personnes féminines cisgenres qui n'ont euh, ont un faible taux de testostérone naturel par rapport aux femmes trans qui sont nées biologiquement avec un taux de testostérone et qui, euh, ou non avec leur monothérapie, ce taux de testostérone euh, diminue. Et enfin, 82% des articles abordent les femmes trans au travers du sport d'élite. Finalement, euh, au travers de cette revue de littérature, on peut remarquer qu'un quart de la littérature scientifique étudiée s'intéresse aux femmes trans et qu'elle qu les lie majoritairement au sport d'élite et aux hormones. Donc finalement, on a euh, cette, euh, cette notion comme si les femmes trans étaient ambassadrices. Représentative du sport d'élite et de la problématique des hormones. Euh, et euh, les préoccupations scientifiques semblent se rapprocher de celles des fédérations avec une centration sur les femmes trans, la thématique de euh, la testostérone, la thématique de la différence et de l'équité avec les athlètes cisgenres. Et par contre, on laisse de côté totalement les personnes euh, transmasculines et les personnes non binaires. Les femmes trans sont donc euh, le centre des préoccupations, puisque finalement, elles sont euh, assignées hommes et, se, et, et transitionnent vers un genre féminin, c'est-à-dire un genre qui est supposé et perçu comme plus faible dans la sphère sportive, avec euh, des performances, euh, on ne mélange jamais les hommes et les femmes, par exemple en athlétisme, en natation, même dans les sports, etc., euh, considérant que les hommes seront plus forts et que ça mettrait à mal la, les performances féminines et leur visibilité et leur capacité à gagner des médailles. Ce qui fait que les femmes trans sont considérées comme des personnes qui sont parfois vues comme tricheuses ou qui veulent gagner facilement des médailles. Euh, et on oublie euh, au travers de, de, cette de cette centration sur les femmes trans, les hormones et le sport d'élite, toute la personne en tant que telle, en tant que femme, et euh, tout ce qu'elle vit en dehors de la testostérone et le sport d'élite. Voilà. Je pense que je suis allée encore un peu trop vite. Euh, donc, du coup, merci beaucoup, Ludivine, pour cette euh, très intéressante présentation et qui, d'autant plus, est, est d'actualité. Est-ce euh, que certains d'entre vous ont des questions? Oui, euh, peut-être. Tant que le micro ne fonctionne pas, euh, tu peux la dire à l'oral et puis je la répéterai pour euh, les gens à distance. Et euh, La première question, c'est est-ce que du coup, dans ce cas-là, il y a un dosage systématique en compétition pour vérifier que la personne n'excède pas le seuil Et euh, il est aussi possible pour, pour, pour les femmes d'avoir un taux de testostérone dans certains cas qui sont plus Est-ce que dans ce cas-là, c'est aussi contrôlé en compétition euh, Comment est-ce qu'on se de donc pour les gens à distance, la question concernait le taux de testostérone. Est-ce que ce dernier est systématiquement contrôlé en compétition et quid des femmes qui ont un taux de testostérone trop élevé euh, naturellement euh, Du coup, pour les femmes trans, elles sont obligées de suivre pendant 4 ans. Euh, elles doivent avoir pour pouvoir concourir aux compétitions elles doivent donc avoir le taux en dessous de 10 de testostérone et être suivies depuis 4 ans euh, ou selon, selon certaines fédés pendant un an avant d'avoir euh, le seuil à peu près restable. Et euh, pour tout ce qui est les femmes, trans, euh, femmes cis euh, avec un taux de testostérone, on peut penser à castor euh, La problématique, c'est la même que pour castor cest c'est-à-dire que la, la Fédération internationale d'athlétisme est celle qui guide un petit peu toutes les fédérations, qui va guider aussi les, les décisions du CIO. Et euh, la, du coup, la, la Fédération internationale avait décidé de euh, retirer les performances de caster sémenia euh, parce que euh, même avec ses… Euh, elle était obligée de, de prendre des médicaments pour baisser son taux de testostérone qui était naturellement élevé. Et Cassar euh, Semina avait refusé au bout d'un moment de s'astreindre à ça et avait donc décidé d'être retiré des compétitions. Donc, finalement, euh, que ce soit pour les personnes trans ou les personnes euh, cis avec, ou intersexes avec euh, un fort taux de testostérone, dès lors que vous avez été assigné femme à la naissance, il va y avoir toute une euh, médicalisation autour de votre euh, taux d'hormone avec des... Des, des tests réguliers pour vérifier si c'est en dessous, puisque la testostérone est un produit dopant et réglementé par l'Institut de dopage. Alors, merci. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Moi, je me demandais, est-ce que euh, vous savez s'il y a des décisions qui ont été prises pour faire évoluer tout ça pour le Paris 2024 Comment ça va se passer euh, La question donc, la question concerne les prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites d'un point de vue réglementation pour régler ces questions-là Pour 2024, il n'y a pas eu de choses précises de fait. En 2000, c'était au moment des JO 2000 de Tokyo. Il y avait le rugby qui avait décidé, ainsi que… Le rugby avait décidé que les femmes trans devaient avoir en dessous de 5 euh, nanomoles de testostérone. Euh, L'athlétisme et le cyclisme se questionnaient dessus. Et depuis, il n'y a pas eu de communication haute. Pour l'instant, on reste sur des règlements de 10 nanomoles euh, pour les JO également. Et euh, pour l'instant, étant donné que les sélections ne sont pas encore faites, on n'a pas encore de retour sur qui est sélectionné, est-ce que nos, les athlètes trans qui étaient là au, à Tokyo seront là à Paris, euh, tout en sachant qu'en 2018, il y avait eu les Gay Games, donc c'est ce qui existe depuis 82, donc c'est les Jeux Olympiques, euh, les Olympianes en tout cas, pour les, la communauté LGBTQI+, et qui avait été soutenu par euh, la ministre des Sports de l'époque, qui avait été soutenu par euh, le gouvernement, le label FIER, etc., et qui, cette, même, au, même au sein des Gay Games, qui euh, appliquent le règlement du, des fédérations internationales, prennent parfois euh, quelques libertés avec de la proposition de sport mix qui ne le sont pas forcément en sport euh, non LGBTQI+. Et par contre, sur les questions trans, ils ne se sont pas totalement positionnés non plus dessus. Enfin, Il n'y a pas eu de, de réglementation fixe, donc on suppose qu'ils utilisent la même... Euh, que les, les dynamomoles pour les femmes trans. Merci. Une autre question Oui. Euh, J'avais une question. Euh, Jusqu'à globalement, les pratiques sportives, elles sont soit séparées, enfin pratiquement, soit séparées par genre. Il y a de temps en temps des catégories par poids, etc. Est-ce que euh, les, la problématique actuelle, disons, le L'émergence de sujets au grand public, émergent aussi des nouvelles réflexions sur comment certains sports pourraient être nouvellement découpés, pourraient être peut-être plus, plus inclusifs, etc. Et si oui, est-ce que tu as des exemples OK. Donc, la question concerne euh, le fait de, est-ce que euh, les problématiques de genre sont revues dans certains sports, et si oui, lesquelles C'est ça OK. Euh, du coup, il y a des sports nouveaux comme euh, du coup, le Quidditch, l'Ultimate, euh, l'Ultimate avec euh, les équipes qui sont mixtes de base. Euh, dans les sports plus anciens, euh, comme la natation et l'athlétisme, on va avoir des relais mixtes maintenant en compétition internationale euh, qui seront d'ailleurs au JO, je ne sais plus s'ils y étaient en 2020, mais ils seront en 2024 sûrs. Donc, des relais mixtes, euh, deux hommes, deux femmes à chaque fois. Dans les compétitions maîtres de natation, donc hors circuit sport de haut niveau, il y a des compétitions mixtes. Donc là, les hommes et femmes participent entre eux, etc. Ce qui va davantage poser problème, ça va être tout ce qui est sport collectif où il n'y a pas encore de mixité dans les sports comme hand, basket, foot, etc. Rugby se pose la problématique du poids, de la force, de la différence de force, etc. Pour le judo, pareil, euh, le rugby, euh, mêlant à la fois sport de combat et sport collectif. Euh, du coup, ce n'est pas la, le genre, enfin, la transidentité qui vient faire poser des questions sur le, les nouvelles catégories. Ça va plus être les sports qui évoluent d'eux-mêmes et qui évoluent aussi en fonction des clubs, de ce qu'ils font dans les loisirs, etc. Euh, après, euh, je pense que… J'ai fait le tour de mes exemples, je crois. Mais si, pardon, euh, dans, en Écosse, euh, il y a la Fédération écossaise d'athlétisme qui ouvre sa catégorie, il y a hommes, femmes et personnes non binaires. Euh, et donc là, c'est la Fédération nationale et qui euh, propose des compétitions avec cette catégorie-là, même si elle est encore sous le joug de la, enfin, la Fédération internationale d'athlétisme. Merci. Merci. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions Ah oui, il y en a beaucoup. Ouais. Marie-Françoise. Donne... Ok, oui, euh, oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant de voir cette distribution de, de l'intérêt des, des articles d'après les, les thématiques. Mais euh, j'ai compris que vous-même, vous ne vous travaillez pas du tout là-dessus, justement, parce que dans votre travail de, de thèse, vous travaillez au contraire sur des non pas du tout sur des, des sportifs de haut niveau, mais plutôt sur la pratique, sur la pratique du sport amateur, quoi, enfin, dans la vie quotidienne. Euh, J'aurais trouvé intéressant que, que vous puissiez nous dire quelques, quelques mots là-dessus aussi, sur l'orientation de votre, de votre travail de doctorat. Donc, en effet, je travaille pas sur le sport de haut niveau puisque, la, comme les articles prouvent, dès lors qu'on s'intéresse à la transidentité, c'est majoritairement autour du sport de haut niveau. Et donc, sur ma première année de thèse, j'avais réalisé plusieurs entretiens. Au en tout départ, j'étais partie sur la transidentité et le sport et tout niveau de sport, c'est-à-dire de l'EPS à l'UXEL ou l'UNSS, le sport de haut niveau, le sport, club sportif, le sport de loisirs qui fait beaucoup de thématiques. Euh, donc j'ai recentré au fur et à mesure de mes entretiens en remarquant que la plupart des personnes que je rencontrais étaient des personnes lambda, euh, c'est-à-dire que qu'elles bah, faisaient du sport de loisirs. Et en m'intéressant en fait aux chiffres de haut niveau, les sportifs de haut niveau référencés par le ministère de, de, euh, du sport, c'est 4000 athlètes. Euh, en France, soit 1% des athlètes euh, français et françaises. Donc, on peut imaginer que euh, si dans ces 1%, il y a des athlètes trans, euh, c'est vraiment une part très, très faible de sportifs français trans de haut niveau. Donc, je me suis plutôt euh, intéressée sur le sport qui est réalisé par la majeure partie des Français et françaises, c'est-à-dire le sport de loisirs sans but de compétition plus ou moins affirmée. Et, euh, et je me suis rendu compte que finalement, toutes les thématiques que pouvaient aborder les personnes que je rencontrais, euh, c'était des thématiques qu'on peut retrouver en dehors de tout spectre de transidentité. Par exemple, l'accès au vestiaire, euh, la difficulté d'être déshabiller en étant trans, ça va être également des, des discours qu'on peut avoir chez les personnes victimes de grossophobie euh, ou des personnes... Euh, qui peuvent répondre aux normes occidentales, mais qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps, etc. Donc, finalement, les, tout ce qui va, être, qui va englober euh, les problématiques que je vais rencontrer au travers de la transidentité, ça va aider des problématiques qui peuvent s'appliquer à un ensemble de, euh, de, de problèmes, de complexes ou de difficultés. Et, euh, et les attentes des personnes trans sont également les mêmes que tout le monde, c'est-à-dire la bienveillance et le respect de soi ce qui finalement sont, est également le discours de, euh, du gouvernement avec euh, la, le lancement donc, du plan d'action euh, anti-discrimination de 2020 à 2023, qui mentionnait au travers du sport, c'était la formation des entraîneurs et entraîneuses, euh, le, le, enfin, le, la sanction des, de tous les propos transphobes homophobes qu'on peut avoir sur les stades, etc. Et finalement, c'est un le plan d'action s'attache autant aux personnes LGBTQI+, plus que aux personnes victimes de racisme, d'antisémitisme, etc. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Merci. Alors, il y avait d'autres questions, il me semble. Oui. Je voulais juste connaître le euh, taux moyen s'il oui. existe chez la femme de pas, c'est ce que c'est si je... S'il si existe, on aura une référence, oui. Donc la question concernait le taux moyen de testostérone dans le sang chez la femme. Et je ne l'ai plus en tête. <rire> euh, je lis, je sais plus, mais je peux le rechercher et te le dire d'ici deux minutes. Oui. <rire> du coup, en attendant, je crois qu'il y avait encore une dernière question, si je me trompe. Oui. Ah bah merci. <rire> mais ah, ça une, une question, non, mais c'est normal, ça faire du temps, en fait bien. Euh, Pardon, bonjour, merci pour votre intervention. Alors, je préfère ne pas vous donner la charge de retranscrire ce que je voulais vous dire, parce qu'en plus, ce n'est pas, pas à proprement parler une question. Donc, je suis référente égalité à l'école de la santé publique et j'accompagne en fait cette année quatre doctorantes qui souhaitent, donc qui travaillent, qui vont monter un séminaire sur euh, euh, les inégalités de santé et la transidentité. Et donc, elles auraient beaucoup aimé euh, pouvoir être là aujourd'hui, mais malheureusement, il y avait des rencontres doctorales euh, pile en même temps. Euh, C'était voilà, simplement pour vous dire qu'elles partageaient aussi un peu votre constat sur les, les données scientifiques qui, dans le domaine de la, de la santé, la prise en charge de l'état de santé, sont aussi plutôt malheureusement partielles et ne permettent pas la, la comparaison avec les, avec les populations cis, ce qui fait craindre effectivement l'apparition de, voilà, de, de inégalités qu'elles qu aimeraient pouvoir enquêter. Donc, dans ce cadre de ce séminaire, elles vont aussi s'attacher à croiser. Les perspectives entre la, les perspectives purement on va dire médicales des intervenants intervenantes un peu du domaine aussi social du domaine associatif etc pour justement pouvoir aussi réfléchir à la, à la prise en charge globale de la personne donc, si jamais ça vous intéresse, je pense qu'elles voudront certainement vous mettre en contact avec vous. Mais si ça vous intéresse, et si vous êtes plusieurs aussi dans la salle à vous intéresser à ces thématiques-là, je pourrais vous donner la date précise. Euh, du séminaire. Alors, elles avaient calé une date, mais malheureusement, je crois que ça tombait exactement au même moment qu'un autre événement majeur sur la transidentité. Donc, il y a des, euh, des efforts d'ajustement de, là en termes euh, terme de date. Donc, on n'a pas la date précise, mais en tout cas, ça devrait être euh, vers la, la fin du printemps à peu près. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Euh, alors, je ne sais pas s'il a... Ah, il y a une question dans le, dans le chat, peut-être Alors, la question, euh, les critères pour les JO se basent uniquement sur la testostérone ou est-ce qu'il y a d'autres hormones ou autres critères qui sont pris en compte? Euh, du coup, sur, euh, sur ce point, c'est surtout les, la testostérone qui est mise en avant. Euh, et... C'est bien mentionné que pour les hommes trans, du coup, il n'y a pas du tout de, de critères, euh, puisque de toute manière, au pire des cas, euh, ils sont considérés comme des femmes et qui de toute manière vont perdre, puisqu'ils bah, ont moins de testostérone, et que euh, étant donné que même s'ils sont hormonés, euh, la testostérone est prise donc, chaque mois par euh, piqûre, etc. Mais dans tous les cas, ils sont contrôlés forcément pour pas dépasser euh, un certain taux. Enfin, le taux reste naturel, on ne va pas les surdoper. Et donc, du coup, euh, quand ils sont contrôlés, ils sont contrôlés au même titre que les personnes, les hommes cis. Et, euh, et ont souvent un taux de testostérone à la limite plus faible. Donc, euh, pour eux, ils ne sont vraiment pas inquiétés. Et pour les femmes trans, ça va vraiment être la testostérone qui va être pris en compte. Après, il y a Anaïs Boyon qui a travaillé sur les tests de féminité, où euh, à partir du moment où une femme ne répond pas aux critères de, de féminité, ça va être euh, donc euh, tous les critères occidentaux, donc les cheveux longs, la minceur, la, la euh, musclée pour les sportives, mais pas trop quand même non plus. Dès lors que ça va euh, sortir de ça, il va y avoir des tests où on va remettre en question leur féminité, voire leur sexualité, on va les considérer facilement comme des lesbiennes. Et pour tout ce qui est tests de féminité, on va, par exemple, vérifier tout ce qui est leur sexe. On va faire des contrôles gynécologiques. On va vérifier leurs hormones, leurs chromosomes, voir s'il n'y a pas une erreur parce qu'on se dit c'est pas normal. Et donc pour, on part en fait de toutes ces bases-là, en sachant que ces tests de féminité, dans les années, enfin en 2010, 2012, étaient encore valables, il me semble que les derniers tests de féminité, c'est au JO 2012, donc hyper récent. Et, euh, et donc, il y a vraiment, enfin, c'est tout récent et on s'appuie encore sur la testostérone. On sait que euh, biologiquement, les, les, le masculin et le féminin se basent sur autre chose uniquement les hormones. Mais étant donné que la testostérone est ce qui permet euh, la, de faciliter la performance sportive, en fait, c'est sur ça qu'on va se baser pour totalement tout différencier. Et donc, c'est sur ça qu'il revient le plus important du, de ce consensus de 2015, tout en sachant que le consensus fait une seule page et il y a cinq points dans ce consensus. Et il n'a pas été plus développé que ça.